Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PowerPoint, comme d'habitude. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet dont on n'a jamais parlé sur la chaîne et pourtant qui est super important en fait, ça va être tous les modes liés au diaporama. Comment le lancer, mais aussi comment utiliser toutes les spécificités que, que PowerPoint propose en fait, parce qu'il y a énormément de choses à voir, donc je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, il y a vraiment des trucs qui sont peu connus et qu'on a même découvert nous-mêmes en préparant ce tutoriel, mais avant de commencer, générique. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'aller droit au but et vraiment à l'essentiel. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer sur la partie de comment lancer un diaporama, utiliser le mode présentateur, les notes, donc un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment créer par exemple un diaporama en ligne. Donc c'est-à-dire avec des personnes qui peuvent le regarder, ça peut être utile si vous préparez euh, des conférences en ligne, des masterclass. Ça peut vraiment être intéressant, ça permet aussi d'avoir un lien direct entre PowerPoint et les autres utilisateurs et en cette période où on est tous un petit peu à distance c'est vrai que ça peut s'avérer vraiment super sympa donc on verra ça après aujourd'hui on se concentre vraiment sur la partie powerpoint et pas tout ce qui va être diffusion en ligne du coup sans plus tarder je vous propose de passer directement sur le logiciel powerpoint et avant de commencer n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne c'est super important vous ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos et en plus de ça ça nous soutient alors abonnez vous il y a un bouton rouge dans la description Ok donc on se retrouve sur le logiciel PowerPoint, donc du coup là ce qu'on va commencer par voir c'est l'onglet diaporama, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure c'est l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui, et donc là on a plusieurs fonctionnalités, donc vous voyez il y a un menu qui est quand même assez balèze, on va pas se concentrer du coup comme je vous l'ai dit sur celui-là présenté en ligne, il ne nous concerne pas pour l'instant, enregistrer le diaporama non plus, on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Bon du coup je pense que vous connaissez tous la fonctionnalité de base hein, qui est celle-ci, donc pour lancer le diaporama à partir du début. Donc on clique ici et ça lance le diaporama, et après on peut le faire défiler, bon rien de compliqué, on appuie sur échappe pour quitter le diaporama. Euh, du coup, il euh, y a aussi celle-ci là pour euh, lancer à partir de la diapositive actuelle. Imaginons que vous vouliez lancer par exemple à partir de la diapo numéro 5. On clique sur la diapo 5 et hop, ça lance à partir de la diapo 5. Bon, celui-là, il peut être utile. Dans le cas où c'est une vraie présentation devant du monde, je pense pas que vous en ayez forcément besoin. Du coup, au niveau du diaporama commun qu'on a utilisé, on vous l'a déjà présenté dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Il y a une petite fiche en haut à droite de l'écran. Elle est vraiment sympa. Ça vous permet de découvrir le diaporama. Et en plus de ça, on vous a mis un lien pour télécharger la template. Alors allez-y, foncez. Franchement, euh, elle vaut le coup. Et c'est vraiment très très original. Ça vous permet d'avoir des, des effets vraiment cool. Euh, du coup, revenons à à nos moutons comme on dit. Euh, du coup, comment bien utiliser le mode diaporama Alors on va commencer par quelque chose d'assez intéressant, c'est que le mode diaporama est en fait vraiment lié au mode... Au, pardon, à l'onglet transition qui est ici. Parce que si vous vous rappelez, euh, dans l'onglet transition, en fait, on peut aussi générer euh, un minutage ici qui va nous permettre en fait, de gérer si on veut passer aux diapositives suivantes manuellement ou après un certain minutage. Donc là, on avait défini un certain minutage. Vous voyez, là, c'est bon, c'est en seconde. Hein. Donc là, c'est des secondes, euh, en minutes, ça m'étonnerait qu'on utilise ça. Euh, du coup, là, on voit que la plupart du temps, c'est manuellement, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vraiment vous voulez un diaporama calibré, bon vous pouvez utiliser le minutage. Mais du coup, ici, on va se retrouver avec une option « Utiliser le minutage ». Donc, si vous la cochez, euh, vous allez activer donc, le minutage que vous avez défini. Si vous ne l'activez pas, vous devrez passer les diapos manuellement, ce qu'on vous recommande de faire la plupart du temps, franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est le petit bouton ici « Masquer la diapositive ». Donc en fait, elle se coche et elle se décoche sur chaque diapo, ce qui va permettre de faire en fait du coup, vous voyez, elle est barrée. Ce qui fait que si on lance le diapo depuis le début, on a la première, et hop, on n'a pas la deuxième. En fait, celle-ci, elle a été zappée tout simplement parce qu'on avait coché « Masquer la diapositive ». Ça peut être utile si, par exemple, vous vous rendez au, au compte au dernier moment qu'il y a une diapo qu'il ne faut pas mettre, bon... Si, si vraiment euh, c'était le cas, bon, vous pouvez peut-être la supprimer, mais on ne sait jamais, ça peut être utile. Ensuite, on va passer à un deuxième truc, ça va être vérifier le minutage ici. Alors, le minutage, à quoi ça va servir C'est si vous, justement, vous voulez calibrer parfaitement votre diaporama. On va le lancer et on va voir ce que ça donne. Vous cliquez dessus et là, en fait, ici, vous avez un petit truc qui va s'ouvrir. Donc, c'est l'enregistrement. Ça va vous permettre en fait de calibrer vos diapositives. Donc là, depuis tout à l'heure, c'est en train de se lancer. Et qu'est-ce que ça va faire en fait, ça va calibrer. Donc là, vous avez vous êtes resté par exemple 24 secondes sur la première diapositive. Donc là bon, ça continue à avancer. Vous passez à celle d'après. Et donc ici en fait, euh, il y a, le il y a le, la durée de la diapositive. C'est le temps que vous alliez les passer sur cette diapositive. Et juste ici, c'est le temps depuis le début du diaporama. Donc vous pouvez le mettre en pause, par exemple. Voilà, là tout s'arrête. Euh, L'enregistrement est suspendu. Donc là pendant que je vous parle, ça peut être peut-être pas mal de le faire, sinon on va vraiment durer longtemps. Donc si on le reprend. Juste ici, ça repart. Là, on peut faire répéter, ce qui fait que l'enregistrement va être suspendu, et on recommence. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on va passer à la diapo suivante, vous allez voir, hop, alors oui, bon, là, du coup, il y a les animations. Dès qu'on passe à la diapo suivante, hop, ici, ça se réinitialise. Bon. Et là, du coup, ici, on continue à voir le temps depuis le début qu'on a lancé le diaporama, et si on ferme, alors ici, on s'en fiche un peu, par contre, si on ferme ici, il va nous dire, voilà, la durée totale était de 41 secondes, est-ce que vous voulez enregistrer les nouveaux minutages alors, je vais mettre « Non », mais en fait, si vous mettez « Oui », du coup, il va prendre le temps que vous avez passé sur les deux premières diapositives, parce qu'on n'était que sur celle-là, et il va changer, ici, le temps que vous avez passé sur chacune des diapos. Ce qui va être vachement utile, parce que, par exemple, si vous vous dites « Bon, bah je vais parler 15 secondes sur celle-là », vous vous entraînez avec la slide, vous avez lancé le minutage, et dès que vous arrêtez, hop, ici, ça va mettre le temps exactement que vous avez parlé. Ce qui fait que si vous avez bien répété, ça peut vraiment être super utile. Du coup, maintenant qu'on a fait ça... On va aller voir le dernier onglet, euh, ici, avant de lancer la présentation, parce qu'il y a des options aussi dans le, dans le mode présentateur, en fait. Ça va être les notes. Les notes, ici, euh, c'est quelque chose de vraiment important, surtout si vous présentez euh, sans fiche, et que vous avez un visuel sur votre ordinateur. C'est-à-dire que vous êtes en train de présenter, par exemple, il y a un rétroprojecteur, peu importe, et que vous voyez votre ordinateur. On vous expliquera après pourquoi c'est super utile. Mais du coup, vous pouvez rajouter des notes pour vous, qu'il n'y a que vous qui allez voir. Et ici, par exemple, alors... Euh, dire que la moto, c'est dangereux. Voilà. voilà Là, vous pouvez mettre une note ici. Après, on va peut-être aller sur celle-ci. On va rajouter une note. On va dire que c'est la première diapo. Bon, voilà on va faire ça juste pour les deux premières. Hein, pas besoin de toutes les faire. Du coup, euh, on a mis des notes ici. Et comment est-ce qu'elles vont apparaître pendant le diaporama Parce que vous me direz si ça apparaît dessus, ça n'a aucun intérêt. On va lancer ici. Et malheureusement, vu que j'ai pas de rétroprojecteur, euh, on va pas voir euh, les notes. Mais on va simuler comme si c'était sur un rétroprojecteur. Alors, je vais arrêter les, les transitions là parce que c'est un peu relou. Hop, voilà. On va les enlever tout court. On relance. Du coup, euh, comme j'étais en train de dire, euh, là, les notes, on les voit pas. Tout simplement parce qu'en fait, là, je présente sur mon ordi, c'est-à-dire que les personnes voient mon ordinateur. Mais Imaginons que vous êtes sur un rétroprojecteur. En fait, votre écran d'ordinateur peut être différent du rétroprojecteur sur lequel votre diaporama va être présenté. Pour simuler ça, on va aller ici et on va activer le mode présentateur. D'ailleurs, s'il n'est pas activé quand vous êtes sur un rétroprojecteur, n'hésitez pas à cliquer ici, ça va activer le mode présentateur et hop, on bascule là-dessus. Du coup, là, on a un menu vachement plus complet. Ici, on va voir la slide sur laquelle on est, donc celle que les gens voient. Là, ça va être la slide suivante, donc ça va être pratique quand même de voir ce qui se passe juste après, s'il n'y si a pas une galère, si vous, vous avez oublié de quoi vous allez parler après. Et surtout, ici, vous avez vos notes. Donc là, ça vous dit, la note qu'on avait écrite tout à l'heure, c'est la première diapo. Vous pouvez augmenter et réduire la taille de la police. Si par exemple vous êtes très loin, bah, peut-être qu'il faudra le mettre comme ça, comme ça vous voyez vraiment ce que vous avez écrit. Et du coup, si on passe à la diapo suivante en cliquant ici, voilà, la, la note change parce que c'est la note qu'on avait écrite juste, juste après. Donc du coup, maintenant, on va repasser sur la première. Et une petite astuce qu'on qu peut, qu peut utiliser, c'est que par exemple, imaginons que la présentation n'a pas encore commencé et que vous ne voulez pas que, que le jury, que votre auditoire, votre audience, peu importe, Voit votre slide d'introduction, de la première, puisque vous voulez créer un petit effet wow, « waouh, vous avez fait un truc super sympa. Et du coup, en attendant, vous voulez mettre, par exemple, un écran noir ou blanc. Et bien, c'est possible, tout simplement, en allant ici, dans « écran », et vous pouvez mettre « écran noir ou écran blanc ». On va cliquer sur « écran noir », et en fait, ça va commencer par un écran noir, et après, vous allez pouvoir lancer le diaporama. Ce qui va vous permettre de, de laisser un petit temps d'attente, donc là, c'est l'écran blanc, ça va mettre un petit temps d'attente avant que vous, que vous ayez commencé à présenter, parce qu'il y a toujours un petit laps de temps, tout le monde se prépare, on branche les trucs, si on est en groupe, le temps que tout le monde soit là, bon. Il y a toujours un petit temps, du coup, ça, ça peut vraiment être utile. Ensuite, au niveau des options ici, alors, outil de stylet ou pointeur laser, bon, je vous conseille d'avoir un vrai pointeur laser, c'est quand même vachement mieux, sauf si vous n'avez pas le choix, bon, et du coup, là, en fait, ça vous fait un pointeur laser, mais du coup, ça veut dire que vous devez être derrière l'ordinateur. Ça, c'est pratique si vous êtes prof, par exemple, que vous êtes en train de faire un cours, qu'il y a la slide au tableau, que vous restez derrière votre ordi, vous pouvez pointer pour dire bon, bah voilà, regardez ici, regardez ici. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, mais ça peut servir. Il y a le surligneur aussi, pareil, si vous voulez surligner. Bon, euh, comme vous voyez, je ne suis pas un expert. Euh, du coup, voilà. Après, ici, ça permet d'afficher toutes les diapositives. Euh, bon, il n'y a pas un grand intérêt, mais voilà. Ça peut aussi vous être utile. Et là, en fait, cette option, ça va vous permettre de faire un zoom sur la diapo. Ça, c'est un petit peu plus utile, par exemple quelqu'un est super intrigué par le logo que vous avez mis. Vous cliquez ici, et hop, ça peut zoomer sur la diapo. Bon, voilà, donc vous zoomez sur une partie. C'est vraiment dans le cas où vous mettez des détails vraiment importants sur la diapo et que vous les zoomez dessus. Ça peut être utile aussi, bon, nous, on recommande pas. Et après, vous pouvez aussi vous déplacer dedans. Bon, voilà, à vous de voir s'il si y a vraiment un intérêt à faire ça. Du coup, c'est à peu près tout sur le mode présentateur. On est vraiment allé à l'essentiel. Donc là, on peut cliquer ici pour mettre fin au diaporama. Voilà, donc là, on retrouve nos notes comme tout à l'heure. Et du coup, euh, bah, je pense qu'on qu a fait le tour en tout cas. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est un format un petit peu plus court et un petit peu plus cool que d'habitude aussi. On a essayé de changer un petit peu le format. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît des vidéos un petit peu plus détentes, on va dire, avec moins de montage, où on vous parle un peu plus proche aussi. C'est ce que Victor fait dans les vidéos et on trouvait ça vraiment sympa. Du coup, bah, mettez-nous tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo si ça vous a plu, ça vous permet de nous soutenir. Ça booste le référencement et c'est vraiment super important pour nous. Partagez la vidéo autour de vous, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est important pour nous, et ça permet à des gens de découvrir. Nous, notre but, c'est vraiment d'aider un maximum de monde, alors n'hésitez pas à le faire. Et puis abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet de ne vraiment rien rater, on sort du contenu régulièrement, on se tue à la tâche pour ça en parallèle de nos études et des gros projets qu'on a en parallèle alors faites-le, ça nous aide vraiment, et en plus, c'est tout bénef pour tout le monde. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça, prenez soin de vous